Vous allez sur le festival de temps Il y a dix catégories, et donc on remet dix prix. Voilà. Je vous remercie d'être présent ce soir, pour cette projection de huit films, huit courts-métrages, dans le cadre de la semaine européenne de développement durable, de la ville de Niort, édition 2018. Les objectifs de développement durable, donc les ODD, sont au nombre de 17. Ce sont des objectifs mondiaux à atteindre dans l'idée de construire une société qui soit plus responsable, plus durable, plus équitable, dans un contexte que l'on connaît d'emballement climatique, de perte massive de la biodiversité notamment. Cette année, voilà, on est à la 8 année du festival, on reçoit maintenant euh, 350 courts-métrages de plus de 40 pays chaque année. Qu'est-ce Et quoi ça? <rire> la série de Je que c'est la série de l'hotel, mais si. ma est toi. Si. Mais c'est toi, c'est, tu n'as pas besoin personne Non. La retraite, c'est pas nécessairement une, une mise en, en retrait. Ça, ça, ça dépend un peu. Ça, ça dépend de vous, en fait. Il y a des gens qui s'ennuient, il y a des gens qui sont perdus. G G Markala est le quatrième fils d'une famille de sept enfants. Les roues de son vélo sont fabriquées à partir de tuyaux d'arrosage, car l'art de la débrouille fait partie du quotidien. Tu Golfen du mitten Grün, top auch noch